Bonjour à tous, peut-on prier pour la mort d'un sorcier euh, Vous savez que la personne est sorcière et qu'elle fait vraiment des dégâts dans votre famille ou elle fait des dégâts dans votre quartier. Est-ce que vous pouvez prier pour que la personne puisse mourir Ou est-ce que vous pouvez euh, proclamer la mort d'un sorcier Bon, tout dépend de ce que l'Esprit de Dieu vous conduit à faire. Vous savez, euh, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit peut vous dire si cette personne-là, en fait, euh, le diable a déjà prévu l'utiliser pour pouvoir euh, faire d'énormes dégâts. Et que la seule façon pour sauver toutes ces personnes, c'est la mort de ce sorcier. Euh, Peut-être si le Saint-Esprit vous conduit à le faire, euh, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes, au nom de l'amour de Dieu, tout ça, qui vont dire, « Ouais, mais euh, euh, ouais, mais si Dieu aime cette personne, pourquoi nous devons le faire Pourquoi la personne ne peut pas se convertir ben, ?» Si on lui a prêché l'évangile, on lui a demandé de, se, de donner sa vie à Jésus. Elle ne veut pas donner, elle te dit, « Moi, j'ai fait un pacte avec le diable. » Tout ça que le Saint-Esprit te conduit après de pouvoir euh, euh, déclarer la destruction de sa chair. Eh bien, tu y vas, hein, je vous assure. Il ne faut jamais oublier hein, que quand vous voyez dans la parole de Dieu, euh, euh, euh, les disciples ou les apôtres, ou même, euh, oui, les disciples, les apôtres ne sont pas tendres avec les sorciers, hein, que ce soit Elimas, le magicien, que ce soit Bar-Jésus, que ce soit tous les sorciers qu'on voit dans acte des apôtres. là, euh, Les disciples ne sont pas gentils avec eux. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Un sorcier, il est très méchant. Un sorcier, il est très incrédule. Et un sorcier, euh, il peut même faire semblant de se convertir mais son plan c'est de détruire le maximum de personnes Voilà, donc c'est vrai que le plan parfait de Dieu pour le sorcier C'est qu'il puisse se convertir Ok, vous pouvez prier pour sa conversion et lui prêcher l'évangile Dieu va certainement le toucher Mais euh, ça peut arriver hein, que le Saint-Esprit vous conduise à pouvoir euh, euh, déclarer la disparition d'un sorcier hein, Ça peut arriver Ok. Moi ça ne m'est jamais arrivé Mais euh, quand je vois un peu les dégâts que les sorciers font dans bled, je vous assure que vraiment, ah, j'ai envie de le faire, hein. je vous assure. hein. Mais bon, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Bon, je sais que cette vidéo peut être sujet à polémique, hein? mais euh, lorsque vous allez être euh, confronté aux sorciers, lorsque vous allez voir ce que les sorciers sont capables de faire dans une famille, dans un quartier ou dans la vie des gens, vous allez comprendre pourquoi dans la parole de Dieu, euh, les apôtres étaient très sévères avec les sorciers. Est-ce que vous comprenez Donc, oui, ça peut arriver. Peut-être pas tout le temps, mais ça peut arriver. OK Voilà, voilà, voilà, voilà. Maintenant, si vous êtes sorcier et que vous m'écoutez, je vous invite... <rire> je vous invite à donner votre vie à Jésus parce que c'est très, très dangereux. Vous savez, le diable, quand il vous donne quelque chose par la main gauche, il récupère toujours ça par la main droite. Ça ne sert à rien de pouvoir... Euh... Vous engouffrez dans les sciences occultes euh, parce que le diable finira par avoir votre âme. Et Est-ce si que vous savez que dans l'immeuble on a vu des sorciers Il y a un sorcier qu'on a vu ici dans l'immeuble. Il, il lit les livres, euh, des livres de sorcellerie, machin, tout ça. Ici, hein, dans l'immeuble. Donc vous qui travaillez dans le, bureau, dans le bureau, là, il faut bien prier. Hein, parce qu'il y a des sorciers, il y a des sorciers dans le bâtiment là. Donc, il faut qu'il fasse vraiment attention parce que celle qui a posé la question au sujet de la mort des sorciers, elle est dans ce bureau. Donc, <rire> faites attention, OK? Si vous êtes sorcier, convertissez-vous. OK? Tournez votre vie vers le Seigneur Jésus. Abandonnez ces œuvres-là. Et voilà. Jésus vous propose mieux. Gloire à Dieu. À bientôt. Posez vos questions.